Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter une deuxième version de l'exemple Matable, qui sera cette fois-ci développée en Swift. Quel est l'objectif de cet exemple Eh bien, tout simplement d'illustrer la particularisation d'une table view, d'illustrer la modification d'une table view et illustrer l'empilement de view via le système de navigation qui est très souvent associé à un table view. Pour cela, on va reprendre la version 1 qui a déjà été décrite dans une séquence précédente, mais dessus, on va rajouter des fonctions souhaitées. Alors on ne va pas travailler de manière différentielle sur les sources par rapport à la version 1, puisque la version 1 je vous l'avais présentée en Objectif C et que celle-ci, je vais vous la présenter en Swift. Regardons dans un premier temps comment se comporte mon application sur un petit terminal. Donc, je la lance ici. Donc, vous voyez que effectivement maintenant mes cellules sont particularisées. Si j'ajoute des cellules, elles s'ajoutent en début de la première section et puis vous voyez que si je fais ça, je peux les effacer. Par contre, je n'arrive pas à effacer les cellules impaires, je n'efface que les cellules paires. Quand je tape sur une cellule, qu'elle soit paire ou impaire, eh bien je vais afficher une vue de détail et je reviens ici euh, à une autre vue de détail et puis vous voyez en tapant sur le bouton je reviens si je change d'orientation bien évidemment tout fonctionne de la même manière hein, donc il n'y a pas de problème oui l'édition ici vous voyez que je vois que j'ai euh, les euh, petites poignées je les ai pas sur toutes les cellules je les ai que sur les cellules que j'ai autorisées à éditer, je peux ici et eh ben, effacer, je peux aussi euh, donc utiliser l'effacement, je peux faire ici done et tout est réglé voilà. Regardons maintenant le comportement de notre application sur un grand terminal donc ça ressemble bien évidemment beaucoup à ce que l'on a déjà vu toujours avec le défilement, les cellules particularisées et ici quand je sélectionne une cellule eh bien euh, j'empile une vue bien évidemment si je fais une rotation ça se passe bien et vous pouvez observer que le side by side, le multitâche et eh bien est entièrement pris en charge par le UI Table View Controller et puis le UI Navigation Controller. Vous voyez qu'il fonctionne exactement de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que, euh, eh bien, ici, euh, il va se comporter presque comme un petit terminal. Si je change l'orientation, eh bien, euh, il s'en sort également extrêmement bien. Donc je peux rajouter toujours mes cellules euh, et puis ici je peux passer en mode édition je peux faire disparaître euh, la seconde tâche. Vous voyez que euh, je ne peux modifier que certaines cellules hein, c'est ce qui a été euh, dit euh, et euh, d'abord je ne suis pas très heureux parce que ma poignée n'est pas très facile à accrocher parce qu'elle n'est pas très visible mais euh, on la voit si on cherche bien et puis je peux tout effacer. Enfin bref, les mêmes fonctions que ce que j'ai sur le petit terminal avec euh, le side-by-side side en plus. Regardons l'architecture de l'application. Alors, ce qu'on avait auparavant, c'était le app Delegate sur lequel on était amené à faire quelques modifications. On va revoir ça. Euh, le ViewController qui n'est plus un UI view controller mais un UI table view controller, le TableView et puis la description des cellules. Désormais, c'est un petit peu différent puisque le appdelegate va référencer un UI Navigation Controller, on a vu cela dans une séquence passée, qui va embarquer le UI TableViewController. Et puis ici, ben derrière, on a le ViewController, c'est également une vue. Et puis ici, on a une vue de détail et on va pouvoir avoir des empilements entre les deux. Ça, c'est la chaîne d'importation. En objectif C et en fait euh, en Swift on ne les voit pas mais implicitement c'est l'ordre dans lequel, euh, euh, enfin c'est les éléments qui vont être visibles euh, depuis les différentes classes entre elles. Si vous vous souvenez bien et eh bien le navigateur existait déjà, on l'avait présenté mais on avait pu uniquement évité le sujet. Je vous avais dit pour l'instant on fait comme ça basta. Donc là on va revoir ça dans les détails. Donc intéressons-nous à la classe AppDelegate. Donc là je suis en Swift et euh, je ne vais, euh, similairement à ce qu'on avait fait en Objectif c simplement modifier la euh, méthode euh, application finish with option, launch option. Donc c'est tout simple, ici je construis mon TableViewController qui est de type ViewController mais je vous rappelle que ViewController ce n'est pas un UI View controller c'est un UI Table View Controller, on va le voir un peu plus loin. Donc je dis que c'est de style plain. Je l'embarque dans un UI Navigation Controller que j'ai construit en le passant en paramètre root view controller. Et puis je dis que la fenêtre, et eh bien son root view c'est le navigation controller. Donc le navigation controller va s'afficher avec sa vue et. Dedans, il y a le contrôleur de la vue de la UI table view et la table view qui vont s'afficher derrière. Donc c'est assez logique. Donc vous voyez, j'ai le UI navigation controller qui référence un UI table view controller. Donc je peux avoir comme j'ai des hiérarchies de vues, des hiérarchies de contrôleurs de vues, ça ne pose aucun problème. Et puis, eh bien, je fais un make key invisible, bon ça c'est un truc qu'il faut faire et puis je retente tout parce que tout s'est bien passé. Maintenant, regardons la classe Une cellule, ben, vous voyez que on ne va pas s'absentir dessus, mais c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait euh, en Objective C. Donc j'ai ici deux attributs qui sont en lecture écriture et j'ai ici un initialiseur. la classe vue détail parce qu'effectivement vous voyez que je dois maintenant avoir une vue qui va être empilée sur mon table View et qui va en fait contenir eh ben, des détails. On ne va pas mettre grand chose dedans c'est juste pour vous montrer la mécanique. Donc ici cette vue est caractérisée par une valeur est une chaîne de caractères vide. Et puis elle contient un label. Donc l'initialisation, je me contente d'affecter euh, la chaîne de caractères à ma valeur. Et puis ici, voilà le ViewDidLoad. Donc le ViewDidLoad, bah, tout simplement euh, je construis euh, une vue. Donc je vais décider que c'est ma vue principale. Je vais en positionner la couleur de fond. Je vais ici décider que le label, je vais lui affecter euh, un texte qui va me permettre de différencier euh, ce que je suis en train, enfin d'où je viens, le détail correspondant à la cellule euh, d'origine. Donc ça veut dire que si la cellule s'appelle Toto, j'afficherai vu des détails de Toto et je sais dans ce cas-là que c'est le détail de Toto et pas d'une autre cellule. Ça permet de faire un contrôle. Euh, je dis que ce truc-là il est centré. Euh, je donne le frame. Alors c'est très très laid, hein, mais c'est juste pour faire rapidement. Je fais un subview et puis je donne un titre à ma vue. Et vous voyez, je le je le fais via le navigation item parce qu'effectivement, il existe, du coup, via euh, cette vue qui est présentée par un navigation controller, eh bien, il existe un navigation item sur lequel je peux affecter euh, un titre. Regardons maintenant la classe ViewController. Je vous rappelle que c'est le type UI TableViewController. C'est un point important. Donc là, ici, j'ai un compteur et j'ai. Un tableau de tableau d'une cellule, donc c'est comme ça que je le définis. Donc j'ai ici, j'ai initialisé ce tableau, il est vide. Hein. Donc la première dimension, ça va être des tableaux de cellules, la deuxième dimension, ça va donc être des cellules. Bon, alors en fait, je suis obligé de faire ça parce que j'ai réalisé que le compilateur non seulement il y tient, mais en plus il n'est pas content si je laisse la valeur par défaut. Comme je n'ai vraiment rien de particulier à mettre, je me contente de faire un super init en passant le décodeur, et puis voilà, c'est bon. Ensuite j'ai le init qui m'intéresse, qui est le init avec un style. Donc ici euh, je fais le super, hein, c'est le code qui m'était fourni euh, au départ par euh, Xcode. Euh, là ici je suis en train de définir eh ben, des hauteurs de footers. en gros je ne veux pas de footer. Euh, je suis en train de définir les, la couleur des séparateurs, alors clear ça veut dire pas de couleur, transparent. Euh, ici mon tableau étant déclaré en var il est mutable donc je pas de problème. Et si je construis mes sections et j'ajoute chacune des sections dans le tableau des sections. Ensuite j'indique que c'est moi qui réponds au protocole DataSource et euh, UIW Delegate. Je donne un titre. Alors ça, ça correspond exactement au code que l'on avait dans la version Objective-C. Maintenant il faut que je rajoute un petit quelque chose. Ici euh, je vais à gauche mettre un bouton d'édition. Et je prends le bouton d'édition du UI Table View Controller. Il est là, tout prêt pour moi. Et ici, euh, à droite, je vais mettre un bar button item de type add. Et puis je référence la méthode ajout cellule que je possède. Alors le view dit de l'autre je l'ai laissé mais je fais rien de particulier et puis je m'intéresse à mettre ajout cellule, ajout cellule ici vous avez vu dans la démo j'insère les cellules au début de la première section. Bon. Et puis évidemment je, à chaque fois je dois incrémenter le compteur pour que la cellule continue à avoir des, des noms euh, qui soient euh, tous uniques On verra un peu plus tard pourquoi on fait ici le reload data. Donc maintenant je suis prêt je vais répondre au protocole Table view data source Première chose Combien de sections Combien de sections c'est le nombre d'éléments que j'ai dans la première dimension, enfin dans mon tableau contenu. Maintenant je réponds à la question combien y a-t-il de cellules dans une section donnée et donc ici vous voyez que je vais récupérer euh, là dans la première dimension, euh, eh bien le tableau qui écrit les cellules et je fais derrière ici un count. Je réalise que ce any object ici est un artefact, euh, le complétant n'a pas râlé, donc je l'ai laissé mais en fait il est complètement inutile, euh, je pourrais directement faire contenu ce section, point count ça devrait euh, fonctionner également. Et puis ici j'ai décidé de signaler que la hauteur de mes euh, sections, de mes headers de sections, eh bien c'était 80 points. Maintenant je construis la vue correspondant à mon header, donc ici vous voyez je rends carrément une UI View. donc ça ne va pas être les headers par défaut. Euh, ici je construis euh, une image euh, qui va composer le fond, un label et puis je rends euh, tout cela. Donc, il n'y a, a pas de problème. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je construis ma vue de façon complètement indépendante. Alors, comme j'ai quand même dit que la hauteur, c'était 80, j'ai intérêt ici à être cohérent. C'est tout. Mais voilà. Donc, j'ai construit une vue normale. Je réponds maintenant à la question à quoi ressemble une UI Table View Cell. Donc là, je reste toujours dans l'environnement de la UI Table View Cell parce que je n'ai pas besoin de la particulariser au-delà d'un certain stade. Vous voyez, en fonction de la parité de la rangée, je décide si elle est de type impair ou de type pair je fais le dq reusable cell et je teste si c'est égal à nil vous voyez je fais ici une comparaison de référence en Swift et si c'est égal à nil j'alloue une nouvelle cellule ici euh, je récupère les informations relatives au contenu, je positionne le label, le detail label j'ai euh, la background view je lui mets euh, celle que j'ai préparée j'ai ici une variable type image je construis en fonction de la parité une image d'un type ou d'un autre donc c'est là que évidemment, même remarque que j'avais fait euh, dans euh, le code de la version précédente d'objectif C ça, ça irait intelligemment euh, ici ce qui permettrait en fait euh, de récupérer, de ne pas retoucher euh, à l'image qui est associée euh, à la vue euh, lorsque on euh, les récupère et puis euh, je termine ici euh, par affecter euh, cette image et je rends ma cellule. Maintenant je vais m'intéresser aux aspects édition et je vais commencer par surcharger euh, cette méthode pour autoriser le fait de modifier une cellule sur deux. Je n'autorise que la modification des cellules impaires, comme on le voit ici. Ensuite, même topo, l'édition, que se passe-t-il Alors là ici je peux être invoqué avec différents modes. Donc je vais traiter ici simplement le mode Delete. Vous avez vu que j'ai d'autres modes, ici j'ai le mode insert, je ne l'ai pas traité et ici ben, qu'est-ce que je dois faire On me dit d'effacer quelque chose, donc je vais simplement supprimer la description de la cellule dans mon jeu de données, donc je le fais en modifiant contenu et puis ici je demande au table view de faire un dilettro. Donc, Table view c'est un attribut du UI table view controller. je dis voilà. Moi j'ai fait la mise à jour, tu détruis et là ça va faire euh, tous les affichages euh, et les effets. Donc ici j'ai sélectionné l'effet FED, on verra, il y a plein d'effets avec lesquels vous pouvez jouer. Et puis ici je fais un reload data. Alors vous avez déjà vu, j'ai déjà fait un reload data au niveau de l'insertion. En fait, je suis obligé de le faire parce que j'ai une alternance pair-impair. Et si je fais une insertion ou une suppression ou euh, quoi d'autre chose, et que euh, je ne refais pas de reload de data derrière, et bien je vais avoir un problème, c'est que je vais avoir peut-être deux cellules paires ou deux cellules impaires qui sont côte à côte. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc ça justifie ici, c'est un des cas où cela justifie un reload de data. Et puis même topo, est-ce que j'autorise le réarrangement Et là vous voyez que j'autorise le réarrangement pour les cellules paires et les cellules impaires. Je réponds true tout le temps. Et il ne me reste plus qu'à traiter le la méthode principale du protocole TableViewDelegate. En particulier c'est celle qui va être invoquée lorsque je vais sélectionner la cellule. Et là, qu'ai je envie de faire J'ai envie tout simplement de dire lorsque on tape sur la cellule et eh bien on va vers la vue de détail. Donc j'ai mon navigation controller, je vais donc construire ici ma vue de détail en passant par le constructeur de la vue de détail à qui je passe en fait eh bien, le label de la structure de données une cellule, donc une chaîne de caractères c'est ça dont j'avais besoin dans le constructeur et une fois que j'ai construit ici mon detail VC eh bien je demande au navigation controller que j'ai, alors en fait je suis obligé de passer par un point d'interrogation parce que que se passe-t-il si je n'ai pas été euh, associé en tant que table view controller à un navigation controller. d'accord, j'aurais un problème. Mais ben là, en fait, euh, ça passerait parce que euh, j'ai testé euh, l'optional et donc tout va bien. Et puis ici, je lui dis, ben fais un push, et là, vous avez l'apparition de la vue avec l'effet que vous avez choisi. Petite remarque sur l'effacement des cellules euh, vous avez un sacré paquet d'animations. Je vous donne ici les noms des animations en Objectif-C, je vous donne les noms des animations en Swift, je vous recommande de jouer avec euh, à la Pac-Man ou autre, histoire euh, de voir un petit peu les effets que vous voulez avoir. Donc ça, c'est des animations qui sont construites et préétablies. Euh, ça n'est pas les particularisations que vous pouvez par ailleurs faire au moment euh, où vous empilez euh, euh, votre vue via le UI Navigation Controller Delegate Protocol. Ben, en guise de conclusion, vous savez presque tout. Vous voyez que lorsqu'on dispose de données qui sont structurées hiérarchiquement, on peut les présenter de manière conforme, classique. On peut empiler des vues en hiérarchie de façon à zoomer de plus en plus vers les détails. C'est assez confortable. À vous d'utiliser ce mécanisme, il est super standard, il est facile à utiliser. Et je pense que maintenant, que ce soit en iOS ou en Android, il n'y a pas un utilisateur qui n'est pas familiarisé